Hey, bonjour chers amis, comment vous allez Je suis encore là aujourd'hui pour vous démontrer la multiplication d'argent, voilà. Voilà loin de mes clients, loin de vos amis, voilà. Qui est au Niger là-bas voilà Elle eh m'a envoyé 20 000 pour la production de 200 000 francs, voilà. Donc, euh, au nom de Fétiche Olisha j'ai décidé de vous faire cette petite démonstration. Et ceux qui sont intéressés par la multiplication d'argent. Sans conséquence, sans sacrifice humain, contactez-moi maître à cœur C'est ce numéro. Plus de 129 68 56 68 77 ou plus de 129 62 50 81 04. Voilà. Voilà. Donc, euh, voici les 20 000 qu'il a envoyés. Voilà. Donc, euh, regardez dans le, dans, dans, dans le mamite. Voilà. Voilà. Regardez dedans. Voilà. Voici le porte-monnaie. Maintenant, on va ouvrir. Regardez dedans. Que la caméra veille bien dedans. Il n'y a rien dedans. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre les 20 000 dedans. Voilà. voilà. Regardez attentivement. Soyez attentifs. Voilà. Donc, voici les 20 000 francs qui sont dedans. Maintenant, on va évoquer le nom des génies, des fétiches et Richard. Et ils vont nous donner la position des 200 bits. Ils vont nous montrer que la mythification existe vraiment. Ici, chez moi, à Akwe, par le pouvoir. Hmm. Voilà. Voilà. On va évoquer le nom des génies qui vont nous répondre au présent pour cette multiplication est-ce que la multiplication existe réellement c'est à eux de nous donner la réponse voilà voilà, voilà. voilà. voilà voilà voilà regardez bien très bien regardez très bien voilà voilà voilà maintenant on va ouvrir pour voir si les génies ils ont montré cette production qui sont capables de nous donner cette production. Voilà. Vous me regardez. Vous voyez Regardez avec vos propres yeux. Regardez. Vous me regardez. Voilà. Donc, regardez. Il n'y a que des billets de 10 000 francs. Regardez. Donc, au nom des fétiches au Isha Kango. Vous aurez la multiplication d'argent sans conséquence, sans sacrifice humain, chez moi. Mettre à Acouin. D'accord? Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, contactez-moi pour plus de détails.